oh là. Bon, toi tu vas te prendre un hit, toi. Toi, tu vas te dun un hit. dun dun dun je, dun je, dun un peu. Voilà. Ça fait plaisir. Palette qui va être lâchée. Non Et voilà. Petit moonwalk... des familles. Moi, bon, avec le pas content, pas content. Oh non C'est inadmissible Sachez-le, je suis pas content, hein. Je ne suis pas content. Palette, moi. Oh, comment ça sert à rien. Comment... Non, je vais la prendre en chase, mais. Franchement, la palette, qu'elle sert à rien. T'as l'air que je campe pas, tu sais quoi Voilà, rapide et silencieux. Trois palettes. Je pense que arriver à 12. Je pense qu'elle a une récompense qu'il faut lui offrir un truc. Ah, ça sent le déco. Oh ça sent le déco. Ça sent le déco ou quoi? Elle s'est truck block là! Ça a backdash? Je sais pas du tout ce que ça Ce que ça a fait. Du donc! Sortez, sortez, sortez, sortez, sortez. Là en face, en face, en face. Non Moi, moi oui, j'ai pas moi. dash. Et le 3-6 raté. Qui n'en est pas, hein Ok, ok. Alors, ce move-là, c'était du genius. Alors ça, c'était pas mal. Okay. Ça c'était pas mal. Hein. Ah! Il me semble que j'ai entendu un. Hein. Non, il y a pas une. Mec. Enfin, mec. C'est bien utilise les lampes, c'est bien. C'est bien. Oh, ça fait combien? Ça fait 5? Rapide et silencieux. Oh! J'aurais dû toucher là-dessus. Voilà. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas ici la palette qui était déposée? Non? Vas-y, fais-moi plaisir. Vas-y, fais-moi plaisir. Passe. Voilà. Ça m'a fait très plaisir. Franchement, là, j'ai utilisé tous les avantages du drag. Là, j'ai utilisé euh, à la fois la perque. Non, il est sorti. Il est sorti, euh... sorti aujourd'hui. À la fois, la, la palette a cassé toute seule parce que euh, c'est une perque. Quand quelqu'un est blessé, et il est dans mon aura de terreur. Pendant un temps, tu vois la perque à gauche. La perque à gauche, veut dire quoi Elle est en train de timer. Je veux dire que pendant tout ce temps-là, s'il y a quelqu'un dans mon aura de terreur, ce qui n'est plus le cas là parce que je suis euh, invisible... Dans mon aura de terreur, passe une palette, la palette explose. Merci, Volt. Merci beaucoup. Pour les 5 mois. Ah, et pourtant, tu as toujours mon soutien. Ben, merci. C'est vraiment euh, hyper précieux. C'est hyper précieux. Et affection. Je peux faire un packaging. Euh, soutien plus affection, et pas, de, pas de problème. J'aime beaucoup. Soir bon, garde oh Bon, dis donc. Voilà, tu vois par exemple là, la paire que c'est activé. Ça fait combien de palettes Elle est tirée cette palette, c'est ça Ça se fait. Ok. <rire> palette. Eh oui. Tu n'as plus de dédarde. Palette. Par contre, tu es encore rapide et silencieux. Et tu vas tomber dans 3, 2, 1. Cette palette. Franchement, c'est la foire à la palette avec elle, hein. Ok. He's Johnny. Ah bah oui, ils se sont body-block, euh, bah oui. Ah Non sauter. Ah ok. Non a plus de palette Eh oui Ok C'est chaud hein hey, Arrête de bouger Fang Pas direct Mais on fout les chocottes Et bien c'est qui fait bien son boulot Oxeliste oh, ça hein. Vous vraiment tenter votre coup là Là par exemple je fais bien de la pourchasser elle. Hein. Oh, ok. Et c'est comme ça hein. oh Ouais. Ouais typiquement. Typiquement. Je suis parti en mode... Euh... J'ai cru qu'il y avait une palette mais en fait pas du tout. Ok très bien, par contre l'autre elle est là. L'autre elle est totalement là. Ok, on va faire semblant. Quoi Ok, c'est bien ça. Mec, ça va pas être suffisant. Et elle est dead. Il y a deux blessés. Et j'ai gardien de sang. Et ils ont plus de palettes. Plus de palettes, plus de palette. Ils ont plus du tout de palette. Là, c'est intéressant. Je vais la faire... Je vais l'obliger à tourner par là. Ok. Il y a un côté coup de poker, hein. Ok. C'était bien ça. Ah C'était bien là. Hein. En théorie... Ok, deux Et le deuxième. Qu'est-ce qu'il fait pour le deuxième Ah, oh, il a fait le tour le bas Ok. Attention. Il va ouvrir. Allez ouvre. C'est soit il sort, et il sauve la vie. Soit il se soigne par gourmandise. Allez, Jack. J'arrive, Jack. Tu es mauvais Jack Coup de poker. Coup de poker. <rire> et voilà. Quand tu le places, oui, gardien de sang est très jocif. Et peut-être même pas avoir le temps de le, de le monter en plus. Oh. Délicieux. Délicieux, délicieux.